Ah C'est le printemps, il y a des radis au marché, puis euh, je vais vous montrer comment les fermenter. Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer comment faire fermenter des radis. C'est super bon les radis à fermenter et même cru. Mais si vous n'êtes pas vraiment amateur de, de radis crus, essayez les fermenter. Ils vont perdre leur piquant avec la fermentation, ça va être vraiment super bon. Donc ce qu'on a besoin, c'est une bonne quantité de radis. Là, j'ai une jarre de 1 gallon, ce qui veut, redire, veut dire 1,5 litre. Et demi ça vient avec barboteur et de poids donc c'est vraiment tout en un c'est vraiment super pratique pour faire des fermentations j'ai du gros sel mais j'aurais pu prendre du sel fin et puis un petit couteau, une, table à, à, une planche à découper donc euh, pour ma jarre de 1,5 litre je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe vraiment par, 2 cuillères à soupe et demi de sel donc première étape je vais couper mes radis Donc là j'ai l'équivalent de 4 bottes de, de radis ce qui revient à peu près à un kilo. J'ai coupé les, hein, les extrémités puis je vais les transformer en, en petites euh, lamelles très très, fin, très très fines, mais vous pourriez euh, utiliser d'autres techniques aussi, hein, pas de problème. Donc je résume, euh, je viens de finir de couper avec ma mandoline très finement mes radis. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe et demie de sel et euh, progressivement. Et là, je vais rajouter de l'eau jusqu'à temps que ça soit au-dessus des radis. Je vais mettre mes poids et je vais mettre mon barboteur. Ça m'a pris 1 kg de radis et euh, vous pouvez voir pour une jarre d'un demi-gallon, ce qui représente un litre et demi, c'est comme parfait. Vous voulez bien vous assurer que, hein, que vos radis seront toujours immergés, donc il euh, vaut mieux mettre un petit peu trop de liquide que pas assez. Donc là je remplis le barboteur pour faire en sorte que les gaz puissent sortir sans que l'oxygène ne puisse rentrer durant la fermentation. Et c'est prêt à, être, à, à commencer la fermentation donc là à partir de maintenant le sel l'eau les radis sont là vous laissez à température pièce au moins une semaine et je vous dirais vous pourriez laisser longtemps mais euh, au bout de 10 15 jours ce sera vraiment parfait au niveau des saveurs et après ça vous le conserve au frigo ça va vraiment être très très bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous allez pouvoir manger ces radis à l'apéritif, dans les salades ou dans d'autres sortes de, de plaques hein, en tout genre. Vous allez voir, ça va sûrement se dévorer euh, très rapidement chez vous. Euh, N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à vos amis, à vous abonner à notre page et à aller visiter notre site internet révolutionfermentation.ca. Bonne fermentation